Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que voilà, vous portez bien. Moi je vais également bien, comme vous pouvez le voir. Je vais trop bien. Alors euh, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rapatikila All the Way from Heaven. Oui Je suis Rapatikila All the Way from Heaven et je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec vous que je vous ai promis sur Instagram, aujourd'hui c'est un, hein, euh, c'est les leçons que j'ai appris avec le Seigneur en 2021. Et J'espère que ça va vous plaire et je vais vous demander de, de lister aussi avec moi euh, les, leçon, les leçons, que vous avez appris en 2021 avec le Seigneur. Et voilà, on va, on va, on va travailler ensemble, on va faire la vidéo, on va faire cette vidéo ensemble. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à commenter, à nous dire. Euh, c'est qu'a été vos leçons de 2021, et à partager avec vos amis, ça peut toujours les aider, et à mettre beaucoup de commentaires et beaucoup de pouces bleus et le Seigneur ne nous manquera pas de nous. Mille... Alors, si vous voyez que je t'inspirais, ne vous inquiétez pas, en fait, là, je suis, il fait tellement chaud, il fait tellement chaud qui voilà, on ne peut pas comprendre ça. Donc, les leçons que j'ai apprises en 2021 avec le Seigneur, c'est que... Il y a d'autres je vais commenter, et il y a d'autres je ne veux pas commenter. Est-ce que c'est bon donc il y a d'autres que je vais commenter, il y a d'autres que je ne vais, vais pas commenter. Alors la première, si fois, vous écoutez du bruit, si ça arrive que vous écoutez du bruit, en tout cas, ne vous inquiétez pas, là où je suis, il, il fait non, ça m'enchauffe, mais il y a aussi du bruit. <rire> je suis à l'extérieur, donc c'est normal qu'il fasse du bruit. En fait, il y a des voitures qui passent, il, il y a tout ça qui passe. C'est donc... un peu normal qu'il y ait du bruit, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Allez, sinon, euh, bah, la première euh, que j'ai appris, en tout cas c'est pas la première en mode ce que j'ai appris en janvier, en décembre, ça, non. ça va, je disais, c'est mon désordre, mais euh, quand même classifié, vous voyez, donc la première euh, que j'ai appris, c'est euh, écrit la vision, tu vois, quand tu reçois quelque chose du Seigneur, euh, le Seigneur t'a dit, ok, je vais faire de toi euh, cette fille, je vais, je, vais faire de toi cette, je vais faire de toi cette femme, cet homme, euh, je t'emmènerai ici, euh, je veux que tu fasses ça pour moi, cette mission, quoi que ce soit, en tout cas, je nous encourage d'écrire la vision, tu vois. Pour nous autres qui oublions, je sais qu'il y a beaucoup d'autres beaucoup qui, voilà, qui n'écrivent pas et tout, mais qui sont quand même focus sur leur vision. Mais euh, pour nous, nous, en fait, pour nous autres qui, qui parfois oublions, oublions ou euh, on se laisse en fait euh, voilà, en comprendre euh, par tout ce qui est, par le facteur extérieur et tout. Donc, je nous invite vraiment à écrire la vision. À écrire la vision. Et il y a une autre chose que je veux te dire de faire, c'est que euh, parle de ta vision. Parle de ta vision. Pourquoi Parce que euh, déjà pour le deux le exemples, les deux, les deux laissants, la première écrit la vision et en deuxième parle de ta vision. La première, c'est que quand j'ai commencé YouTube, je ne je, je connaissais pas beaucoup de choses, tu vois. Euh, je savais ce que je voulais donner, ce que je voulais offrir et tout ça. Mais... Euh, je n'avais pas écrit, tu vois, je n'étais pas focus, j'étais all over the place et il y a tout ce qui se passe autour de moi, en fait. Ça... C'est moi une mauvaise idée définie euh, à l'extérieur en fait. Et la deuxième part de ta vision, je vais vous raconter euh, une petite anecdote, une histoire, story time, tout ce que vous voulez. Et une fois, en fait, c'est qu'il euh, y avait quelque chose qui me dérangeait et j'ai appelé ma copine, en fait, je lui ai dit euh, que voilà, je ne vais pas bien et je lui ai dit tout ça, tu vois. Et juste après, on a commencé à prier, on avait prié, on avait beaucoup prié ce jour-là. On a vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment prié. Et à la fin, j'avais eu une vision, en fait. J'avais eu une vision. Donc, je, je, je parle de ça avec quelques noms, j'ai vu quelque chose. Et je pense que ça sera quelque chose. Je suis convaincue que ça sera comme ça et tout. Donc, ma copine, elle n'avait pas beaucoup, elle n'avait pas mis de commentaire. En tout cas, bébé Ruth, c'était salut. je perds mon cœur. Donc, du coup, qu'est-ce euh, qui s'était passé, ce que je l'avais dit. Et deux mois après plus tard, bien plus tard, la même chose m'est dérangée et j'étais comme, ok, un ban, je veux plus faire ça, euh, je vais tout plaquer, j'en peux plus et j'en ai encore parlé à mon ami et c'est là qu'elle m'y rappelle en fait la vision, elle me dit, ok, regarde, en fait ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas juste seul, juste par tes émotions, tes sentiments, mais le Seigneur t'avait dit ça, tu vois, le Seigneur t'avait montré ça, donc euh, tu vas continuer, tu ne vas pas arrêter, tu vois. Ce jour-là, elle m'avait vraiment réveillée, dans le sens qu'elle m'a rappelé ce que le Seigneur m'avait dit, elle m'a rappelé l'objectif, elle m'a rappelé le but, elle m'a rappelé les intérêts de Dieu, pourquoi je faisais cette chose-là. Et, et elle m'avait encouragée en fait, tu vois, elle m'avait vraiment beaucoup réveillée et juste après, je m'étais vraiment beaucoup senti, beaucoup bien senti. Et je me dis, imagine si je n'avais pas raconté ça à ma copine en fait. Et elle allait peut-être raconter, peut-être parler et tout, ou encore le Seigneur allait peut-être faire la grâce, voilà, de lui montrer la chose. Mais si j'en avais pas parlé, ça serait euh, un peu difficile, tu vois. Donc c'est bien de parler de la vision autour de soi, pas à tout le monde, dans le monde euh, des gens, que, voilà. gens qui sont autoritaires, que le Seigneur est la vie dans ta vie. Et voilà, que tu parles de, de, de ta vision, que ce soit dans ton projet, que ce soit la vision du Seigneur pour ta vie, que ce soit tout en fait, tu vois. Quand tu, dans, euh, quand tu seras dans la confusion, dans le doute, quand ce ça serait, ça serait des jours sombres et tout, ils seront là pour thérapie, ta vision, tu vois. Ils seront ok, D'autres, tu m'avais dit que tu faisais ça. Euh, Est-ce que ça va Est-ce que tout va bien Quand tu, tu es fatigué et tout, tu ne sais plus qui, qui tu es, en fait. On vient te dire, tiens, vas-y bah, en gros, je de faire ça, de faire ça. Donc, n'oublie pas ça, un peu ça. Donc, c'est vraiment ça l'importance de parler de la vision et d'écrire la vision. Écris-les parce que ça va rester en toi, ça va rester dans ton esprit. C'est vrai, il y a beaucoup de manières que les autres marchent, en tout cas. Mais moi, je veux dire, Comment moi je marche en fait, enfin Comment moi je marche de ouf Mais euh, comment j'avance avec mes Seigneurs, tu vois Donc écris-le, que ça reste dans ton esprit, que ça reste gravé en toi et que tu, tous les jours, en fait, que, que tu récites ça, que je veux faire ça, le Seigneur va faire ça avec moi, il m'avait dit ça, ses projets sont tels et on va aller comme ça, tu vois. Comme ça, ça te permet de rester focus. Quand il y a des distractions, il y a des choses qui t'éloignent de cette vision-là. Du moins, tu sais que euh, bah, tu ne vas pas de l'autre côté mais que tu restes focus sur la vision. Ouais. La deuxième de chose, c'est que. Euh, j'ai demandé des choses à Dieu, tu vois, comme toute autre personne, j'ai demandé des choses à Dieu, « donne un, un donne à deux, donne moi trois, donne à quatre. » Mais ce que j'ai en fait, c'est que le Seigneur ne pouvait pas aussi me donner certaines choses parce que je n'étais pas préparée à ça, tu vois, parce que je n'étais pas prête à recevoir ces choses-là. Je un hein, le bruit, je n'étais pas prête à recevoir ces choses-là. Et quand on prie, en fait, prions pour la chose, on veut prier, et prions aussi pour que le Seigneur nous prépare pour cette chose, tu vois. Prions pour que euh, le Seigneur nous prépare à sa volonté. Par moment, on est juste à ta volonté, fais comme tu veux, peut tout ça, tout ça là, mais quand ça arrive, c'est difficile pour nous. Dans. Demandons vraiment au Seigneur la préparation, que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur prenne son temps de nous préparer, qu'on soit vraiment prêt et que, voilà, quand, quand il nous bénit, quand il nous exauce, que, voilà, qu que, que ce ne soit pas de choses qui nous engloutissent ou encore qui nous détruisent, mais que ce soit vraiment de choses qui nous bénissent. Voilà, qui nous élève et, et toutes ces choses. Donc, dans la préparation là, que, il faut vraiment accepter la préparation du Seigneur quand on demande des choses. Il faut aussi euh, poser des actes, tu vois, qui nous préparent. Euh, je vais donner exemple si peut-être, je vais donner l'exemple de si euh, moi et mon ami, peut-être, on est là, on demande, euh, Seigneur, donne moi un travail, tu vois, donne moi un travail dans la pâtisserie. On va donner peut-être cet exemple. Et il y a mon ami, en fait, qui va apprendre le cours de pâtisserie. Et moi, je reste là, continuer de prier. Prier, c'est bien, tu vois. Prier, c'est vital. Prier, c'est bien important. Donc, il y a elle, en fait, qui, voilà, qui part faire ses cours et tout. Et quand l'opportunité viendra, vous pensez que qui va avoir le travail C'est la personne qui a étudié pour ça, tu vois. C'est la personne qui est partie quand même, s'est formée sur ça. Donc, au-delà au de la prière, non pas au-delà, sur la prière, ajoutons le travail. Dans notre, dans notre prière, quand on prie sur notre foi, sur notre prière, ajoutons le travail, ajoutons euh, la préparation, les actes ne nous pas, par rapport à ce que, voilà, ce qu'on a prié. Si peut-être tu as prié du Seigneur, euh, donne-nous un mariage, bah, tu vas préparer à apprendre à, voilà, à être une bonne femme, une épouse, tu vois. Pas que tu restes juste là et tout, tu attends que, voilà, que ça arrive et tout. Parce que quand ça va arriver, bah, tu ne seras pas qualifié, comme on dit. Euh, les succès, en fait, c'est quand l'opportunité rencontre... Euh, la préparation, tu vois. Donc, euh, vraiment, euh, accepter la préparation, prier aussi pour la préparation et poser des actes qui nous préparent au genre de prière qu'on est en train de faire, au genre de choses qu'on est en train de demander à Dieu. C'est que euh, être en mesure de faire quelque chose, être capable de faire quelque chose, n'est toujours pas dire que tu es prêt pour faire cette chose-là. Je vais donner mon exemple. Euh, vraiment, ce sont mes leçons à moi que j'ai appris. C'est que euh, j'avais commencé YouTube euh, sur coup de tête. Bon, euh, pas sur coup des têtes de tête ouf, mais... C'était pour moi comme ça, on y va, on part, on va faire ça, tu vois. J'avais mes bonne intentions, j'avais tout ça là, mais euh, ça ne suffisait pas. J'étais pas prête, je n'étais pas préparée en fait pour YouTube, je n'étais pas préparée euh, aux commentaires négatifs, aux critiques. Voilà, aux commentaires désobligeants, à toutes ces choses, je n'étais pas préparée, étais pas préparée à, à faire de sacrifices pour Youtube parce que oui, Youtube, YouTube c'est un grand travail, c'est un de travail, c'est un profond d'ailleurs donc je n'étais pas prête en fait, je ne savais pas tout ça là tu vois, je ne m'étais vraiment pas préparée et quand j'ai fait, je suis partie euh, pour un premier temps, j'étais encore dans mes nuages et quand bah, je suis redescendue sur terre, je me suis, énorme, je me suis gravement cognée et c'est là que j'avais appris en fait à faire une pause, à rentrer à demandant encore le Seigneur par rapport à la vision, par rapport à comment les choses devaient se passer et voilà, avoir une vision, avoir des choses claires devant moi et y aller, et accepter aussi la préparation de Dieu tu vois, parce que je me rappelle il y a une fois où j'avais juste eu deux commentaires négatifs, des critiques là, oh, j'avais l'impression que les mentes étaient écroulées, j'étais comme c'est ok, done, je peux plus faire ça, <rire> donc être en mesure, être euh, capable de faire quelque chose, ne fait pas de toi une personne prête, tu vois. Je vais encore donner un autre exemple, comme peut-être un enfant de 15 ans, une fille de 15 ans, euh, est en mesure de porter un enfant, en mesure d'être voilà, enceinte et tout, mais n'est pas en mesure d'élever voilà, cet enfant, et c'est pas le temps, tu vois. Et la personne n'a pas encore reçu la préparation mentalement, spirituellement, émotionnellement, tout ça-là, il n'a pas reçu ça, tu vois. Donc, si ça vient, ça va bousculer beaucoup de choses, et ça va ça va déranger, en fait, un processus, tu vois. Donc, tu peux être prêt à faire beaucoup de... Non, tu peux être en mesure de faire, ah, tu peux être en mesure de faire beaucoup de choses, mais que tu n'es pas prêt, en fait, tu vois, que tu n'es pas prêt. Donc, il faut reconnaître ça que, « Ouais, Seigneur, là, là, là, je ne sais, pas... sais pas à quoi, à quoi je m'engage, alors j'accepte d'avoir ta préparation. Prépare-moi à ce que tu... à quoi tu m'appelles. Et quand je serai prête, alors j'irai, tu vois. » Et une autre chose encore, euh, les bonnes intentions, c'est la base pour faire quoi que ce soit, mais ça ne suffit pas. Et penser que les choses vont marcher juste parce que tu as les bonnes intentions. Il euh, y a... Il <rire> y a... Euh... Il <rire> y a Maman Divine qui dit que... Il y a la Présidente Divine qui dit que... C'est de la folie, en fait. Penser que les choses vont bien marcher juste parce qu'on a des bêtes intentions. On a des bonnes intentions. C'est de la folie. Et Maman Divine, je te salue. Beaucoup de bisous à toi. Donc... Euh, moi aussi j'avais des bonnes intentions quand je commençais YouTube, je voulais animer tout le monde, je voulais relaxer tout le monde, je voulais donner de la joie, je voulais euh, tout ça là, mais ça suffisait pas, il m'y fallait euh, de la préparation, il m'y fallait être prêt, il me fallait euh, de la connaissance, il m'y fallait euh, m'assumer, il me fallait beaucoup de choses, tu vois, donc avoir les bonnes intentions c'est partir d'un bon, bon pied, mais ça ne suffit pas, tu vois, faire les choses, il, il faut vraiment un lot de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup, alors euh, rester un peu sur terre, tu vois, donc c'était ça, un des de que j'avais vraiment beaucoup euh, intériorisé et j'étais comme Seigneur, ok, t'as raison, en fait, non, t'as raison, non, t'as raison. <rire> et après, j'avais eu mon, mon temps, en fait, de me reposer, de dire que, ok, on va arrêter de ça. Parce que le truc, c'est quoi Quand tu pas de choses claires devant toi, quand tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, il y a tout le monde qui va te diriger, sauf les seigneurs. Il y a tout le monde qui va vraiment te diriger en mode « Ok, je pense que toi tu vas faire ça ». Parce qu'il y, y, y a eu beaucoup de gens qui étaient vraiment en train de me dire « Ok, tu as commencé une chaîne YouTube, pourquoi tu ne parles pas des Jésus ?»« Pourquoi tu ne parles pas des la paroles, Pourquoi tu ne parles pas de ça ?»« Pourquoi tu ne fais pas ça J'aimerais que tu fasses ça ?» En fait, il y avait tout le monde qui, qui me dirigeait parce qu'il n'y avait pas de vision devant moi qui me dirigeait. En fait, tu vois. Il n'y avait pas de choses claires devant moi qui me dirigeait. Donc c'est un peu ça. C'était un peu ça. Et juste après, j'avais eu mon, mon repos. Vous avez peut-être remarqué ça. Je pense que c'était trois mois hein, ou quatre mois comme ça. Je ne publiais pas. J'ai tourné, mais je ne publiais pas. Et j'étais quand comme, Seigneur, est-ce est que je dois vraiment faire ça Est-ce que, est que, est que. Après, quand je vois beaucoup de choses que je fais naturellement, sans même forcer, je me dis, faire ça, un talent, tu ne peux pas juste laisser faire ça comme ça. Parce qu'après, le Seigneur va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait avec cette facilité que je t'ai donnée <rire> Lol. Alors, un autre, euh, une autre chose que j'ai appris, hmm, c'est que bah, la désobéissance détruit les enfants des dieux, ça c'est une chose qu'on connaît, mais je l'ai appris personnellement pour cette année en fait. Tu vois, il y a beaucoup de choses que je ne devais pas faire, mais que j'ai fait. Et bah, je me suis retrouvée dans des choses que, voilà, que je n'étais pas prête à vivre, que je ne voulais pas vivre. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait C'est que je me suis répondu. Et je suis rentrée euh, auprès, de, auprès de Dieu, en fait, tu vois. Donc, ce sont des personnes obéissantes et obéissant à Dieu, tout simplement. Yeah, je ne veux pas beaucoup parler de ça parce qu'on connaît ça. On connaît ça. on connaît ça. Les pasteurs, comme ils venaient de parler de ça. Les pasteurs, Ken, ils venaient de parler. Les pasteurs, moi, venaient de parler de ça. Tout le monde parle de ça. Il y a aussi une autre chose que je demandais. Euh des choses à Dieu et j'attendais que ça arrive d'une certaine manière tu vois je demande peut-être la mère à Dieu et j'attends que ça vienne avec cette bouteille donc si ça ne vient pas dans cette bouteille je me dis que le Seigneur n'existe pas alors que voilà le Seigneur nous exige dans plusieurs manières et, et surtout au-delà de ce que nous on demande, au-delà de ce que nous on propose lui il dispose selon ses moyens, selon sa volonté, selon ce qu'il veut pour nous tu vois donc je m'attendais à ce que ça vienne d'une certaine manière, que ça pétille devant moi, alors que c'était juste des, des choses simples. Et quand ces choses simples en fait, t'as limite l'impression que les sciences ne a pas exaucé alors que plus t'exaucer en fait, tu vois. Donc quand on prie, euh, c'est bien d'avoir une idée que non, je veux telle chose, je propose à dire telle chose, mais il faut aussi nous ouvrir, tu vois, nous ouvrir euh, euh, dans le sens que ça ne doit pas toujours venir dans la forme que nous sommes en train d'attendre. Euh, ça ne va pas toujours venir avec la beauté, avec euh, tout, tous les accessoires qui va avec, euh, comment nous sommes en train d'attendre cela, mais ça va venir de la manière de Dieu, donc il faudrait juste prier euh, pour le discernement, pour qu'on sache que non, j'avais démontré quelque chose à Dieu et c'est arrivé et de cette manière, si le Seigneur me donne ça de cette manière, alors je vais juste accepter, accepter ça et lui rendre grâce, tu vois. Donc c'est un peu ça, avoir l'idée de ce qu'on veut, c'est bien euh, proposer à Dieu des choses, c'est bien, mais au final il dispose et il ne dispose pas toujours de la manière attendue, tu vois. Et une autre chose encore que j'ai apprécié, c'est qu'il y, y, y a toujours une solution à tout. Une solution tout. il y a toujours une solution à tout. Waouh, il y a toujours une solution à tout. Je ne sais pas comment expliquer ça, comment vous dire, mais je vous dis, il y a toujours une solution à tout. Même à ces problèmes-là, tu as l'impression... Oh que tu vas mourir, il y a toujours une solution parce qu'imagine en 2015, avait des problèmes où sont partis ces problèmes. Il n'y a plus en 2021, avait problèmes. où sont partis. Il n'y a plus ou encore il y a certains qui persistent et tout, mais il y a des solutions à tout. Non, on n'a peut-être pas de solution, mais le Seigneur a des solutions à tout le problème, même au problème impossible. Là, le Seigneur a des solutions de six problèmes. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, ne commence pas à paniquer. Ça, c'est une chose que je faisais beaucoup. Je m'inquiétais, j'ai perdu ma paix. J'étais comme. <rire> <C 'est sûr. rire> Mais après, dit euh, mais pourquoi tu paniques en fait Qu'est-ce que tu peux parler Rien du tout. Et c'est lui qui va tout faire. Pourquoi tu vas paniquer donne-moi la grâce à Dieu et bah, ça va aller, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et garder aussi euh, la paix. Et il y a aussi une autre chose que je faisais, c'est que euh, je priais à Dieu et je m'attendais aux hommes. <rire> répéter ça je priais à Dieu je priais que le Seigneur donne moi une chose donne moi une chose donne moi ça et j'attendais que X personnes les <rire> c'est bizarre et le Seigneur me faisait comprendre que si tu t'attends pas à moi tout ce que tu es en train d'attendre là c'est du vent <rire> donc euh, voilà ça je sais pas comment expliquer ça je priais à Dieu mais j'attendais que voilà que ça passe par les hommes que ça passe obligatoirement par les hommes tu vois et par pas par les hommes en général mais par X personnes par Y personne et j'étais vraiment beaucoup on dit quoi déçu bah, parce que c'est pas arrivé comme ça et finalement le Seigneur dit que si tu t'attends pas à moi tu vas continuer de prier, de demander des choses et ça, je <rire> ouais donc c'est difficile de recevoir quand on n'a pas la bonne pensée, la bonne attitude, la, la bonne mentalité c'est vraiment difficile et il aussi une autre chose que j'ai appris c'est que ne euh, cherchent pas à avoir de la valeur mais ils cherche à être la valeur c'est vraiment que nous, nous avons déjà la valeur, nous sommes la valeur parce que voilà nous avons coûté, nous avons mérité la vie d'un Dieu. Pas mérité, mais nous avons coûté la vie d'un Dieu. Bon. Notre salut, notre rachat a, a coûté la vie d'un Dieu. Nous avons de la valeur et voilà, cherchons juste à, avoir, à être vraiment cette valeur-là. Avoir les connaissances qu'il faut, avoir les attitudes qu'il faut, euh, avoir euh, l'état de cœur qu'il faut, la simplicité de cœur qu'il faut. Et cherchons à avoir de la valeur, tu vois. Cherchons à avoir de la valeur. Ça, je ne veux pas accepter ça. Je sais que vous savez ça. <rire> Sinon 2021 c'était une année, euh, on va dire quoi, en amour, il y avait une personne qui m'a dit en amour, qu'est-ce que tu dis de 2021 <rire> 2021 était, est une année exceptionnelle, exceptionnelle, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, la patience, la patience c'est surtout savoir patienter, savoir aussi être un, hein, les nous a, a rendus un peu de faute de manière, et aussi le Seigneur m'a appris l'importance de relations de relations en général de garder les bonnes relations, d'être sérieux dans ces relations, de, valoir, de faire valoir ces relations, de considérer les relations. Je sais a ça dans beaucoup des expériences, en fait. C'était même pas des, en mode juste voilà, de prédication ou encore des enseignements, mais c'était vraiment des expériences qui t'apprennent qu'il faut respecter les gens, il faut être bien avec les gens, parce que demain, à partir de Dieu tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Et en fait, j'attendais ça de loin, mais... En 2021, j'ai vraiment appris en fait l'importance de relations, tu vois. Donc, ne plaquons pas avec nos relations, soyons sérieuses et sinon, il ne manquera pas de nous bénir. Sinon, waouh, dites-moi, qu'est-ce que c'était, quelle a été votre année 2021, comment ça s'est passé, comment vous rentrez en 2022 En 2022, je rentre avec beaucoup de joie. Oh Seigneur, je te remercie maman. En 2022, je rentre avec beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de paix, beaucoup de paix surtout et avec beaucoup de confiance au Seigneur, donc c'est un peu ça. Sinon je vous souhaite vraiment une très bonne année 2022, on va avoir beaucoup plein plein plein de bonnes choses par la grâce du Seigneur et on lui laisse de surprendre, on lui laisse de surprendre et tout ce qu'il fait est parfait. Donc quand on est encore sur la grâce du Seigneur en se 2022 et ça arrivera, on ne pas parfait, Christ est... Christ est parfait, alors soyons derrière lui, courons derrière lui, euh, soupirons derrière lui, soupirons à lui ressembler et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Sinon, en 2020, 2022, je t'ai dit une chose, garde ta paix, ne laisse pas que voilà, les situations, que les choses, que quoi que ce soit, t'enlèvent ta paix ou des troubles à l'intérieur de toi, garde ta paix, garde vraiment ta paix, si, sinon je me donne de parler de ça, il ne faut pas je parler de ça, et je sais qu'on sera bien, sinon je vous aime d'un amour incommensurable. je vous aime d'un amour infini, Mais mmh. <rire> je sais que je vous aime plus que je ne vous aime, et je vous dis merci beaucoup de m'avoir soutenu en 2021, d'avoir été là pour vos encouragements, vos critiques, pour ceux qui ont parlé, pour ceux qui n'ont pas parlé, pour ceux qui ont pu faire, pour ceux qui n'ont pas pu faire. En tout cas, je vous dis énormément merci. Je sais, j'aime beaucoup les noms énormément. Bon, on va arrêter là. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Le rappel de notre vie. Faisons tout. Vivons. Servons pour la gloire du seul nom, Jésus-Christ. Bye bye, les amis. Je vous aime, my precious people. Bye.